Ce mépris que j'analyse dans mon livre « La reste à ta place », je l'ai d'abord euh, affronté, éprouvé. C'est d'abord donc un livre euh, intime, personnel, un peu douloureux, euh, en tout cas, euh, à l'origine. J'avais 15 ans, j'étais déjà très décidé à devenir journaliste. Euh, et j'ai surpris une conversation entre le cousin euh, de mon père et, et mon père, donc, et mon père lui a dit que je voulais devenir journaliste, ce cousin, qui était conducteur de travaux, euh, lui a dit « Mais ce n'est pas un métier pour des gens comme nous. Il faut que tu lui sortes cette idée de la tête. Euh, » Ce cousin me voulait du bien, voulait me protéger, mais il avait intériorisé ce mépris. Euh, et cette phrase, évidemment, elle m'a trotté dans la tête. D'abord, elle m'a figé, glacé, puis ensuite elle m'a motivé. Quand je suis ensuite arrivé à Paris, quand j'ai découvert le monde... Euh, des médias, les allées du pouvoir, j'ai vu effectivement qu'il euh, me manquait le bon GPS, que je n'avais pas le bon bagage, il me manquait euh, de la culture, des références, des codes. Donc c'est d'abord ce, ce mépris-là ressenti intimement que je décris. Ensuite, euh, le mépris, c'est un sentiment euh, universel, très humain. Euh, on méprise, moi-même, j'ai méprisé, je le confesse dans ce livre, on est méprisé, on méprise à son tour mais c'est quand même une caractéristique selon moi euh, française car euh, le mépris il est institutionnalisé chez nous ça remonte très loin je, je fais toute la généalogie de ce sentiment je remonte à bien avant la révolution française même pour remonter aux guerres de religion à partir du moment où on a commencé à bâtir euh, ce, ce, ce système politique et cette organisation sociale aussi hiérarchisée, on est ce pays de, de l'étiquette poussée euh, à l'extrême hein, euh, Qu'est-ce que c'est que la cour sous Louis XIV, si, naît, si ce n'est la, la, la forme la plus extrême, la plus aboutie du « reste à ta place ». On distribue des rangs, des titres, donc c'est une manière de dire « reste à ta place ». Et je crois que finalement nous ne sommes pas de sortis de cette société héritée de l'Ancien Régime, qui reste encore, nous sommes dans une société qui reste largement une société d'ordre, une société de cour, où il faut tenir sa place, tenir son rang. C'est en cela que je dis que c'est un trait, une caractéristique euh, français. J'ai choisi les personnalités euh, que j'ai interrogées dans cette enquête euh, en fonction de je dirais, de deux, deux critères. Euh, le premier, j'ai choisi des gens euh, dont je devinais qu'ils avaient été confrontés à une forme de mépris, qu'ils soient intellectuels ou sociaux. Et deuxièmement, je voulais des gens qui aient réussi. Pourquoi Parce que je pense que... Le succès de gens qui ont dû, euh, qui n'ont pas emprunté euh, l'ascenseur euh, social traditionnel, mais qui sont passés, passés par l'escalier de service, nous renseigne sur le fonctionnement même du système français et comment on peut le contourner, comment on peut déjouer euh, ces pièges, ces obstacles. Euh, donc ça, c'était important pour moi euh, d'avoir des gens qui vraiment réussissent pour montrer à quel point, et d'ailleurs c'est frappant entre tous. Hein, euh, de Nicolas Sarkozy à François Pinault, en passant par Anne Hidalgo, le galeriste Kamel Menour, euh, Marcel Gauchet, euh, des intellectuels aussi comme le sociologue Gérald Bronner ou euh, Kamel Daoud. Euh, ce sont de très belles réussites dans leur domaine, mais cette réussite, elle a été un moment ou un autre jugée moins légitime que d'autres. Il y a une sorte de suspicion. Euh, sur euh, les succès qui ne sont pas légitimés par l'étiquette, euh, le, le, le, le, la distribution des lauriers euh, en France. Et, et tous, malgré leur réussite, sont encore marqués au fer rouge. est ce que je voulais aussi en creux, c'est dire pour quelques-uns un peu exceptionnels, parce que je crois qu'il faut avoir des talents de survivor dans la, dans la, dans la, dans la société française, en creux le, ces succès-là, nous disent tout l'immense gâchis dans ce pays, tous les Français qui, qui s'auto-censurent, qui renoncent à leurs rêves, leurs ambitions. Tous les parcours m'ont saisi, intrigué, intéressé. Euh, euh, ce sont autant de romans, euh, finalement, que, que, euh, que je raconte, là, dans, dans ce livre. Euh, parce que c'est un livre, en dépit de son thème, reste à ta place, qui peut être un peu dissuasif, qui est au contraire, n'est pas, pas un livre de plaintes, un livre génial je pense que c'est un ce livre est un éloge de la volonté euh, du système d de la débrouillardise euh, et oui il y a beaucoup de d'ailleurs euh, si tous ces personnages sont encore blessés tous ont aujourd'hui une certaine distance par rapport au mépris qu'ils ont dû affronter Ils en parle d'ailleurs avec beaucoup de drôleries. je songe à, à eric dupont moretti euh, qui me livre quelques souvenirs personnels humiliants euh, euh, il est tout jeune avocat euh, euh, au barreau de Lille. Euh, il monte à Paris euh, euh, au volant de sa voiture et euh, se rend à Avenue Montaigne dans une boutique de luxe et s'offre, se fait plaisir. Il s'offre une très belle veste. Et euh, le surlendemain, alors qu'il est rentré à Lille, son banquier l'appelle et lui dit « Mais quelqu'un a acheté une veste à Paris en utilisant votre, votre chéquier. » Il dit « Mais c'est moi. » Parce que le banquier, il estime que Éric euh, Dupont-Moritier, avec la tête qu'il a, non, il ne peut pas s'acheter une très belle veste à Paris. C'est Fabrice Lucchini euh, euh, qui me raconte comment, au départ, lui euh, qui travaille dans un salon de coiffure, qui est un fils de marchand de fruits et légumes, euh, eh bien, il va s'intéresser au grand texte de la littérature. Euh, il va tourner chez Romeur. Et il est regardé au départ comme ça, un peu de haut, mais qui c'est ce type-là Est-ce euh, qu'il est vraiment à sa place ici Donc il raconte comment. Il a d'abord encaissé ça, puis a essayé de tourner ça, ça à son profit. Mais aussi les témoignages trouvent déchirants le galeriste Kamel Menour, qui, qui, est, qui, est, qui est le fils d'une un, femme de ménage et d'un ouvrier, euh, qui va d'abord affronter le racisme bête et méchant quand il est adolescent, il veut se rendre dans une, dans, une, dans une boîte de nuit un dimanche après-midi, enfin qui est ouverte le dimanche après-midi à Paris et qui ensuite va vendre des lithographies très longtemps, et le jour où il ouvre sa galerie, enfin, au centre de Paris, eh bien, euh, il entend dire « mais c'est un fils d'émir ». Ah oui, parce qu'on euh, ne comprend pas, on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'un euh, qu arabe, comme on dit, euh, puisse euh, faire sa, trouver sa place dans le monde très fermé à l'époque de l'art contemporain. Et puis c'est aussi un écrivain comme Kamel Daoud, qui me raconte euh, de manière saisissante euh, euh, le rôle euh, difficile de l'intellectuel du Sud, qui est sans arrêt, dont on voudrait faire une, une victime éternelle, et convoqué comme témoin euh, euh, éternel d'un de, de, de, de, de, de, état de, de, euh, malheureux, euh, lui refuse de, de, de jouer ce rôle. Donc on lui dit « reste à ta place », mais lui ne veut pas rester à sa place. Et à chaque fois, c'est une épreuve personnelle, donc tous ces témoignages, vous le voyez, dans des domaines très différents, sont édifiants. Je suis venu à l'écriture avec l'assurance de quelqu'un qui doit sauter à l'élastique du haut d'un pont pour la première fois. Euh, je crois qu'il m'a fallu euh, bien 20 ans avant de, de me décider pour de bon. J'avais euh, griffonné, j'ai pas mal de, de, euh, de débuts de livres dans mes tiroirs... Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur qui euh, ne m'a jamais lâché, qui, qui est Alexandre Wickham, qui est euh, donc éditeur notamment de, de, de documents chez Albin Michel, qui dès euh, alors que j'étais jeune journaliste euh, m'avait déjà euh, proposé d'écrire. De, de, j'ai repoussé et quand on a parlé du, du sujet, euh, c'est le talent d'un éditeur, c'est de vous révéler à vous-même, c'est de vous aider à accoucher de ce que vous avez en vous. Euh. Il a vu le thème apparaître au cours d'une conversation. Nous nous sommes lancés. L'idée était à la fois de de mettre une dimension personnelle, d'avoir une enquête quand même fouillée auprès de nombreuses personnalités, d'avoir une enquête historique, euh, des visites, du, des portraits, euh, un peu manuel de survie. Et le livre s'est construit comme ça, et est né de ce dialogue. Euh, J'ai écrit les, les chapitres au fur et à mesure. D'abord, ce qui me ce que je ressentais la dimension personnelle puis j'insérais l'enquête des thèmes sont apparus c'est un ping pong permanent et euh, c'est devenu ensuite un, un puzzle mais qui était en, en pièces, qui n'était pas encore fait et euh, c'est lui qui petit à petit m'a aidé à, à trouver la bonne articulation euh, voir comment on pouvait euh, organiser ces je crois il doit y avoir 55 chapitres dans le livre et alterner de manière vivante euh, l'histoire le, les confidences personnelles euh, euh, les thèmes euh, ça va de, de la revanche sociale euh, à euh, euh, ce que c'est que le mépris de gauche et le mépris de droite euh, euh, ce que c'est que le mépris dans l'amour euh, euh, mais aussi euh, ce que c'est que de, de participer pour la première fois à un dîner dans des milieux euh, voilà, un peu euh, de gens qui ont l'habitude de, de, de tenir la fourchette et le couteau euh, euh, comme il faut.